Des résultats du bureau centralisateur. Nous avons en inscrit 18 961. En votant, 8 732. Blanc, bulletin blanc 169. Bulletin nul 181. Exprimé 8 382. Je vais maintenant vous donner les résultats liste par liste. Saint-Martin avec vous, 1155 voix, ce qui fait 13,78%. Avenir Saint-Martin, 626 voix, ce qui fait 7,47%. Rassemblement Saint-Martinois, 2128 ce qui fait 25,39%. Team Gives 2022, 2074. Ce qui fait 24,74%. Génération Hope 2022, 1465 voix. Ce qui fait 17,48%. Al alternative 934 voix, ce qui fait 11,14%. Sur ces résultats, il est clair qu'il y a un second tour. Voilà pour les résultats du scrutin du dimanche 20 mars 2022. Je vous remercie et félicite tous les candidats à cette élection sur le score obtenu et sur le travail effectué. Et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Bon courage à tous today lots of people they found themselves off of the voting list yes a lot of people that had procuration they were yeah. not allowed to vote yeah what do you intend to do to make sure well, that next week goes smoother yes. for the voters that's correct well as of tomorrow we're going to deal with that issue as well because some people came to the our headquarters and questioning what is happening What they they voted five years ago now today they can't they were not afford the opportunity to vote uh, some got on others didn't So as of Monday, we're going to address that issue very seriously. Go see a book, the judge, if need be, to, so that everybody can exercise their, their civil duties as of next week. Okay, so that is a matter we'll, we'll address. Okay, Thank you thank so, you so much. Again, best oui. of luck for the second tour. Thank you, thank you. Oui. Oui. Ben, écoutez, vous sortez en tête de ces élections, de ce premier tour, oui. est-ce que vous vous attendiez à un tel résultat Oui, oui dans le sens où justement, on a écouté l'appel de la population, unissez-vous. Et c'est ce que nous avons pu faire, ce que nous avons décidé de faire dès le départ, unir nos forces pour pouvoir répondre aux attentes, aux préoccupations de notre population. Donc le résultat, c'est une traduction de notre réponse. C'est-à-dire on a concrétisé un peu ce qui a été demandé. Euh, donc, le, le score de ce soir n'est pas une surprise, vraiment. C'est parce qu'on a, on a des hommes d'expérience, on a des jeunes gens pleins d'énergie qui sont prêts ensemble à se, à se mettre au travail pour faire gagner Saint-Martin. Et donc c'est un peu dans cet esprit que nous allons continuer le travail demain pour pouvoir remporter une élection. Mais le but, ce n'est pas uniquement de gagner les élections, mais c'est d'offrir une autre gouvernance à notre territoire, restaurer la crédibilité de l'île hein, par rapport au gouvernement français, euh, travailler, et travailler sur le problème de la, de la pauvreté sur le territoire, bien entendu protéger notre environnement, mais aussi défendre notre, notre euh, loi organique, parce qu'il y a des modifications à apporter par rapport justement au, au contenu. Donc des dossiers importants, il faut voter le budget 2022. Donc, euh, il y a du pain sur la planche, mais nous sommes prêts à relever tous les défis et à, justement à aider notre population à aller de l'avant. L'attente est importante. Comment pensez-vous creuser l'écart qui vous sépare avec Daniel ben, Nous l'avons toujours dit, hein, nous sommes euh, le rassemblement. Donc, nous sommes ouverts au dialogue. Donc, dès demain, nous allons justement euh, nous asseoir autour de la table avec les autres forces en présence. D'ailleurs, je, je profite pour euh, féliciter... Euh, les autres équipes. Ce qui est confirmé ce soir, c'est qu'il y a une large majorité de la population qui rejette en bloc l'équipe euh, sortante. Donc, Il faut le reconnaître, il faut avoir le courage de dire que maintenant que ce rejet est évident, il faut continuer euh, le travail pour pouvoir le concrétiser. Donc c'est ça, on s'attellera à la tâche pour y obtenir une véritable victoire dimanche prochain. Ça veut dire que vous allez euh, votre pour le second jour euh, pas de précipitation, on va examiner la situation dès demain. On est ouvert au dialogue, donc on verra quelle forme ça prendra, mais on est, on est ouvert au dialogue. Voilà ce que je dirais. C'est un petit peu la norme de voix, Donc, Vous avez déjà constaté quelques, quelques listes, quelques... On a quelques personnes. idées, mais je vous ai dit pas de décision dans la précipitation. Déjà, on ne sait pas ce soir officiellement qui pourra euh, maintenir la liste, c'est-à-dire la barre des 10%. Qui aura, qui aura la possibilité de fusionner. Donc il manque des éléments, mais on saura tout ça demain et à partir de, ce, de ces éléments-là, on saura orienter notre discussion avec les autres forces en présence. À ce moment-là, ça sera vraiment le grand rassemblement C'est prévu, c'est prévu. Et ça ne nous fait pas peur, ça ne nous fait pas peur. On veut donner, changer la gouvernance. Donc ça demande des sacrifices. On est disposé. À faire tout ce qui est possible, tout ce qui est nécessaire pour faire gagner ce matin. Merci. Merci. Merci. Merci. Cool. Oui. Merci. Merci. Premier tour. Maintenant, aujourd'hui, on monde a fait son plein de voix, je crois qu'il reste un espace à Tindips pour continuer ce combat et proposer sa vision pour le développement de Saint-Martin et de sa population. Pour le deuxième tour, les, les, les écarts de voix sont relativement faibles. Euh, concrètement, il y a déjà des, des, des pistes qui se dessinent Ah, mais écoutez, Nous, on a toujours travaillé avec une stratégie. C'est ce que nous avons mis en place pour notre population, ce que nous avons défendu dans tous les débats où nous avons, nous avons pu prendre part. Aujourd'hui, c'est clair que nous, avons, nous allons regarder de près les alliances, les alliances par intérêt. Nous, nous avons un programme à défendre et nous resterons sur cette stratégie. Par rapport à 2017, la Team Gibbs a perdu beaucoup de voix, comment vous analysez les choses Non, Team Gibbs n'a pas perdu des voix. Team Gibbs a eu ses voix divisées par rapport à un ensemble de listes qui se sont créées dans cette stratégie. Elle a plus ou moins fonctionné au premier tour, encore une fois 54% de différence. Euh, sur le résultat qui est donné, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a euh, tant perdu que ça. Au contraire, euh, nous nous sommes euh, très bien maintenus. Et aujourd'hui, il reste un espace euh, pour encore progresser. Comme je le disais, nous sommes rentrés dans le bal euh, très tard, puisque nous étions en fonction. Notre seule motivation, c'était euh, de suivre les affaires euh, de la population. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans ce deuxième tour. Les choses sont différentes et euh, nous allons essayer d'aller convaincre... Euh, mais ceux qui étaient restés à la maison ce dimanche et que nous ferons faire goûter dimanche prochain. Je pense que c'était attendu dans la mesure où, comme je le disais, il euh, y avait cinq équipes contre une, contre Team Gibbs euh, 2022 qu'il fallait abattre et qu'il qu fallait éliminer. On reste dans le peloton de tête avec 54 voix d'écart euh, avec le premier, c'est un écart très minime, avec 54% d'abstentionnisme. Je pense qu'il euh, y a de quoi récupérer ce retard très rapidement et même le dépasser. Ensuite, euh, nous avons deux policiers qui ont créé leur propre liste, qui sortent de Team Gibbs et qui ont créé euh, cette, euh, cette fraction. Donc aujourd'hui, euh, je vois les scores qu'ils ont effectués et je me dis que la population fera son choix dimanche prochain euh, en et conscience. Nous avons proposé un programme et nous sommes efforcés de rester sur un programme. Nous avons essayé de construire un avenir pour ce territoire en montrant des choses réalistes et réalisables. Euh, avec euh, des, des preuves euh, financières euh, à l'appui nous continuerons ce débat de la sincérité, de la probité euh, et euh, je suis convaincu que dimanche euh, vous verrez euh, des choses euh, bien plus réjouissantes pour la team Gibbs mais ils n'ont pas à toute l'équipe a été formidable j'adore cette équipe je pense qu'il y a un esprit qui est extraordinaire et je les félicite de ce combat rendement mené pour beaucoup leur première fois dans l'arène politique, mais pas dans l'arène professionnelle. Des gens de compétence, des gens loyaux, des gens qui ont envie de poursuivre ce chemin avec moi tout au long de ce prochain mandat. Et je peux vous garantir que nous ne laisserons pas une pierre retourner sur la deuxième semaine. Alors ne craignez-vous pas le jeu des alliances chez M. Musington Vous savez, les alliances, la population, je pense qu'elle fera bien attention à ces différentes alliances car lorsqu'on mène un combat et qu'on défend une cause et qu'on défend une vision et un programme, euh, il est très difficile après de se joindre à un problème qu'on a combattu juste la semaine d'avant. Nous, nous avons été très clairs sur notre positionnement, nous avions une vision que nous avons défendue nous avons des euh, éléments que nous avons apportés, comme je vous ai dit, des éléments probants que nous avons apportés à la population. Nous ne demanderons pas de cet aspect et nous continuerons euh, dans, ce, dans, dans cette direction. Bah, vous le verrez très rapidement, nous avons une méthode de fonctionnement, nous avons une façon de voir des choses, nous ne sommes pas là pour des sièges, des postes, nous sommes là pour défendre un programme, défendre encore une fois une vision et pas chercher à avoir du pouvoir ou à des positionnements. Les alliances aujourd'hui, des ennemis de hier euh, qui s'entendent demain, qu'est-ce que ça va donner un peu plus tard Nous, nous sommes sur une stratégie qui reste celle d'un programme qui a été défini, travaillé pendant tout ce temps, avec une équipe solidaire qui a vraiment démontré un engouement dans ce qu'elle faisait. Je vous le dis, aujourd'hui et ce soir, je suis très fier de mon équipe. Je suis très fier des combats que nous avons menés ces deux dernières semaines, ce que nous avons apporté à la population. Et je pense qu'elle sera assez intelligente pour faire le bon choix pour dimanche prochain. Merci Merci. Probably we've been not, we've been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 I can't do that. Je ne sais pas, mais j'ai un gagne Ok, Jonas Ok, Madame Dominique, euh, vous avez été candidat avec le groupe RSM et puis vous avez mené une campagne. Vous avez en deuxième position avec suivi en première position. Et qu'est-ce que ça vous fait ben, je, je suis très contente, même si, comme on l'a dit, on a gagné une bataille, mais pas la guerre. Donc on va pas euh, faire trop de réjouissances pour l'instant. On va surtout penser à ce qu'on doit faire pour dimanche. Est-ce que tu penses déjà au deuxième tour Est-ce que tu penses déjà aux élèves qui va être fait Et puis, est-ce que à quoi tu penses maintenant Là, je pense au deuxième tour. Je ne vais pas te dire que je pense aux alliances vraiment, mais je pense au deuxième tour à faire en sorte que l'équipe puisse arriver dans cette collectivité. là. Euh, vous pensez que vous allez gagner les élections dimanche Je pense qu'on a tout fait pour ça et qu'on va continuer à travailler dans ce sens. Et euh, on a toutes nos chances, à mon avis, parce que la population euh, n'est pas satisfaite du travail qui a été mené pendant cinq ans. Nous, euh, on a fait des propositions, il y a beaucoup de gens, dans, enfin la plupart des gens de notre équipe sont des personnes compétentes, euh, sérieuses, honnêtes. Et on va vraiment essayer de faire le contraire et j'ai envie de dire, c'est pas difficile de faire le contraire, c'est pas difficile de faire mieux. Étant donné que vous êtes une liste de rassemblement, est-ce que ça vous dit pour faire des compromis, compromis est-ce que ça va vous déranger Parce que étant donné que l autre, l autre, la liste sortant est très très très très très près de vous, une différence de 54 voix qui ne peuvent pas être faites au deuxième tour, vu qu'il y a quatre listes en face, et il y a, on ne sait pas qui va maintenir sa liste. Est-ce que s'il si faut sacrifier quelqu'un sur la liste, vous serez d'accord de sacrifier pour la réussite de la liste alors ça, c'est quelque chose qu'on va discuter ensemble, mais personnellement, d'un point de vue personnel, hein, ça, ça n'engage que moi. Pour moi, personne ne mérite d'être sacrifié sur cette liste. Toutes les personnes de la liste sont des personnes compétentes, euh, avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Donc là, aujourd'hui, je ne pense pas du tout à sacrifier qui que ce soit. Mais ça, c'est moi, Madame Dominique Luisi. Je ne sais pas ce que le groupe va décider, mais ce n'est pas... Moi, je pense pas. Pour moi, la liste, doit... ma... c'est ma... ma liste. Il faut, il, faut, il, faut, il faut maintenir la liste telle qu'elle. Pour moi, il faudrait la maintenir telle qu'elle. Et à les élections face aux autres ben, S'il le faut, pourquoi pas Mais ça, c'est mon opinion. Hein. Moi, mon opinion n'est pas forcément celle de tout le monde. D'accord. Et pour la semaine-là, ben, il y avoir une semaine de campagne. Ah. Vous allez vous donner à fond et puis je vous attends. À fond. On va essayer de, de, de faire sortir les gens qui ne sont pas sortis pour leur expliquer que ben, quand on ne vote pas, ben, après, on peut rien dire. Donc si tu veux t'exprimer, si tu veux montrer ce que tu veux ou pas, il faut venir voter. Et beaucoup de gens ne votent pas parce qu'ils disent « bon la politique c'est toujours pareil » et je les comprends, hein, je, je pense ça aussi. Mais je crois que c'est un moyen de, pour régler les choses. Parce que si on ne règle pas les choses par la politique, ça donne quoi Ça donne des barrages, ça donne des grèves, ça donne des choses comme ça. Est-ce que vous avez un mot pour les absentéistes ce soir Les absentéistes, ceux qui ont voté blanc, ceux qui se sont obtenus. Alors, je vais surtout vous parler des absentéistes parce qu'il y a eu des bulletins nuls et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris comment il fallait voter. Il y a des gens qui ont entouré des noms. C'est une liste qu'il faut mettre dans l'enveloppe. Et les absentéistes, il faut sortir. Il faut sortir parce que voter, c'est un droit que beaucoup de gens n'ont pas dans le monde. Nous, on a le droit de voter. On est dans une démocratie, dans une république. Donc, venez voter pour choisir le groupe, le parti qui vous plaît. Je ne vais pas leur dire, bon, j'aimerais qu'ils votent pour nous, hein, mais moi, je veux surtout qu'ils viennent s'exprimer. Rester chez soi, c'est accepter. J'ai entendu une dame dire, euh, nous sommes dans, ce matin à la radio, Ah mais de toute façon, on est dans la misère, on va rester dans notre misère, je n'irai pas voter. Ben non, venez voter pour euh, dire ce que vous voulez. Le vote, c'est un, un droit qui a été... Euh, les gens sont morts pour avoir le droit de vote. Et il y a des gens qui meurent encore aujourd'hui pour voter. Donc je demande aux absentéistes de sortir et de venir voter pour montrer ce qu'ils attendent demain pour Saint-Martin. Merci Madame Luzi et je merci. vous dis une bonne chance à dimanche prochain. Merci, merci beaucoup. Bonsoir. Oui, bonsoir bonsoir président bonsoir. et en campagne 2022 qu'est ce que ça vous fait mais écoutez déjà euh, être face à la population euh, porter des projets échanger avec la population c'est quelque chose de formidable ok mais ce qui, ce soir, a été une belle démonstration, c'est que la population a soif du changement. Il ne faut pas simplement regarder le résultat liste par liste, mais il faut regarder le total des voix des listes qui étaient contre cette administration. Et on, bon, je pas fait le calcul, mais on a près de 5 000, sinon peut-être même 6 000 voix de personnes qui n'ont pas soutenu cette équipe qui est en place depuis cinq ans. Et ça, c'est significatif. Okay? Donc la population a envie de ce changement. La population a soif de ce changement. Et donc c'est à nous, c'est une lourde responsabilité, à toutes les autres listes, de trouver les moyens de faire ce désir de la population devenir une réalité. Et donc, de trouver les moyens pour une alliance, ça peut être un soutien ça peut être des désistements mais trouver le moyen pour que la population se retrouve dans le changement qu'elle attend donc voilà le, le travail pour moi qui est devant nous au cours de cette, de cette semaine La deuxième, euh, deuxième tour c'est pour, pour dimanche est-ce que vous pensez déjà la stratégie que vous allez mettre en place pour gagner les élections dimanche mais écoutez, la, la stratégie c'est la population qui nous, qui nous l'a imposé comme je viens de le dire le nombre de voix de l'ensemble des listes, je mettrais de listes d'opposition à Daniel Gibbs, c'est là où se trouve la stratégie de 75 de 75, plus de 75 puisqu'il a eu 24. Oui, il a 24, 24 donc, 27, donc plus de 75 des électeurs ont dit non merci à Daniel Gibbs et son équipe. Et donc c'est à nous de trouver les moyens de travailler pour que ces 75 se retrouvent unis pour gagner cette élection. Parce que 75 est un taux Très, les trois quarts des électeurs ont dit à Daniel Gibbs, merci, mais nous avons besoin d'une équipe nouvelle, nous avons besoin d'un changement. Voilà le grand enjeu, voilà aussi la lourde responsabilité qui nous incombe au RSM, mais aussi au niveau de l'ensemble des autres équipes, que ce soit euh, l'équipe de M. Hamlet, l'équipe de Charville, l'équipe de Mme Damaso, l'équipe de M. Yao, etc., c'est ce message et donc je souhaite et j'espère que tous nous aurons bien compris l'attente de la population et que nous agirons de manière responsable pour qu'effectivement la population ait gain de cause euh, en la matière est-ce que le rassemblement peut se faire sans aller c'est-à-dire étant donné -ce qu'ils voient la partie vous êtes devant mm -hmm. est-ce que ce ils, ils vont se désister pour vous laisser ou va y avoir un rassemblement, un vrai rassemblement Mais façon, écoutez, pour la, la gagne on verra avec les équipes il est clair que, bon, pour certains, euh, le, le soutien sans euh, demander à ce qu'il euh, soit sur la liste, ok. mais on reste ouvert à faire ce qui est le plus important pour le pays, à ce que les 75% aient gain de cause. Donc, ce n'est pas ce soir que nous allons faire des plans sur la comète, mais le, le, le, le, le message de la population est très clair. Et donc, je souhaiterais que toutes les parties agissent de manière responsable pour qu'effectivement, ce changement tant attendu, 75% des électeurs demandent ce changement, que cela devienne une réalité dimanche prochain. Une seule semaine pour la campagne. Est-ce que vous allez mettre le paquet ou Mais il faut. Il faut. On ne peut pas décevoir la population. Voilà. Une semaine, c'est court, mais avec l'engagement de l'ensemble des équipes qui veulent ce changement, les autres euh, listes, cette semaine pourra être utilisée efficacement dans l'intérêt de cette victoire. Bon, le Président, étant donné la prochaine, la prochaine, euh, le prochain jour, c'est dimanche, donc vous avez une semaine. Hein, je vous souhaite bonne chance et à dimanche. Merci prochain, et encore grand, grand merci. merci <rire> on s'attend à ça. Merci à tous les électeurs qui sont sortis ce dimanche. Là où certains considéraient que les gens allaient rester chez eux, on a eu un taux de participation beaucoup plus intéressant. Et donc, merci à vous, électeurs. Et encore un dernier effort. Vous souhaitez le changement. Dimanche 27, faites de ce changement désiré une réalité, soutenez, soutenez, soutenez l'équipe que vous avez mis en tête, le RSM, avec le soutien ou l'alliance le, euh, avec les autres partis. Donc, merci beaucoup. Merci président, bonne chance et à dimanche prochain. Merci à toi. Okay.